Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous parle de l'envers du décor des salles de cinéma, de ce qui se passe dans les tréfonds de celle-ci. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler un petit peu de ce qui peut se passer lorsqu'il y a un film qui sort et que le réalisateur a prévu quelque chose de particulier. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, euh, on va dire que du lundi au mardi, on se consacre réellement dans la cabine de projection euh, à préparer les films qui vont sortir le mercredi. Et donc il arrive un moment où on teste les films. On vérifie qu'ils fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de problème avec le fichier, que le son est bon, on vérifie le niveau du volume sonore, on fait le générique. On fait tous les petits trucs en fait, qui permettent que soit la salle se rallume au moment où le générique commence, soit de faire en sorte que le son soit bon pendant la projection. Et donc du coup, là je vais vous parler d'une fois où on a eu un réalisateur qui nous a envoyé une note un peu particulière. Alors, j'en ai plein en tête Vraiment plein. De, de Régulièrement, en fait, on se retrouve à avoir des petites notes comme ça envoyées par les distributeurs et même parfois signées par les réalisateurs qui nous demandent des petites choses particulières par rapport à leur film. Pour vous citer un truc tout récent, il y a Pitchaponguer à Cetacool qui a demandé pour Memoria à ce qu'on vérifie que les niveaux sonores étaient bons à certains moments parce qu'il voulait que l'expérience cinématographique que vit le spectateur soit particulière. Et vu que le film est une vraie expérience sensorielle, c'était plutôt justifié. Non, là, je vais vous parler d'une fois où on a eu une note du distributeur le matin de la sortie du film parce qu'ils avaient un doute sur quelque chose. Le film en question, c'est « Le monde est à toi » de Romain Gavras. Et en fait, <rire> l'anecdote me fait toujours rire, on a testé le film le matin et on s'est rendu compte que le film était un peu fort, du coup on s'est permis de baisser un petit peu le son. Et on a reçu, pff, allez la première séance était à 11h, on a reçu une note à 9h30, de la part de Studio Canal, nous demandant de vérifier un point en particulier et de potentiellement grimper le son durant une réplique. Pas durant une scène, durant une réplique. Ceux qui ont vu le film, vous savez qu'au début du film, il y a un moment où on découvre le personnage principal, joué par Karim Leklou, et il a une conversation avec Vincent Cassel. Et en fait, il s'est avéré que visiblement, Romain Gavras, la veille de la sortie du film, a vu le film en projo et s'est dit « Ah quand même, on n'entend pas très bien ce qu'il dit Vincent Cassel. Bon, on n'a pas le temps de refaire un DCP. Est-ce qu'on pourrait demander aux salles de grimper le son juste le temps que Vincent Cassel dise sa réplique ?»« Grimper le son juste le temps d'une réplique. » Même encore aujourd'hui, je comprends pas vraiment la démarche. Et je pense que ceux qui ont vu le film ne comprennent pas trop la démarche non plus. C'est vrai que mon collègue, on a testé le film, on a revérifié, on a checké la réplique, on s'est demandé pourquoi. Je pense que c'était juste par crainte, mais quand même, ça nous a beaucoup fait rire. Et ça reste encore aujourd'hui une anecdote assez rigolote, parce que on comprend toujours pas pourquoi ils nous ont demandé vraiment de grimper le son juste pendant cette séquence-là. La réplique n'est pas non plus complètement inaudible. Mais bon, ça reste bizarre. Mais du coup, ouais, on a souvent des notes comme ça de réalisateurs qui ont des petites craintes ou qui demandent à grimper le son. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les réalisateurs qui nous envoient des notes. Et essayez de venir dans une salle de cinéma et d'imaginer ce que ça donne un processeur dont le volume est grimpé à 7. Parce qu'on n'arrête pas de recevoir des notes avec des gens qui nous demandent de grimper les processeurs son à 7 soi disant parce qu'il faut absolument que l'expérience de cinéma soit folle. 7. On rend les gens sourds. Envoyez-nous des notes crédibles, les gars. Merci. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Et d'ici là, bah, je vous dis ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.